je, dis, je, bah je vais te faire Je des choses. Te demander. Tu vas juger que c'est moi qui te fais mal. Je vais te demander quelque je chose. Je ne veux pas matin. te parler. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Je <rire> vais te faire rester là. Tu vas me supporter. <rire> tu vas me supporter. On va se suivre avec des vêtements. Attends, papa. Je me suis. On va rester là. Parce que moi, j'ai l'air de aujourd'hui. Tu m'as fait rester là. on est là.